Bonjour à tous. Jusqu'à présent, vous avez appris à utiliser les menus fichiers, Édition et affichage de la barre de menu. Commençons par une révision du cours précédent. Que sont les caractères non imprimables? Les caractères non imprimables sont des symboles spéciaux. Ces symboles indiquent les caractères qui ne peuvent pas être imprimés. Lorsque vous utilisez la barre d'espacement et la touche entrée, ces actions ne peuvent pas être imprimées, mais elles sont représentées par les caractères non imprimables. Si vous cliquez sur les caractères non imprimables, ce symbole apparaît et c'est pourquoi on les appelle les caractères non imprimables. Quelle est la différence entre « défaire » et « refaire » La fonction « défaire » est utilisée pour corriger des erreurs dans le document. Avec « défaire », on peut annuler les modifications dernières, tandis que « refaire » vous permet de remener les modifications que vous aviez faites auparavant. Les deux sont utiles pour corriger les documents. Comment supprimer la barre d'état? Pour supprimer la barre d'état, vous devez d'abord cliquer sur le menu Affichage, puis sur l'option de barre d'état. Cela supprimera la barre d'état. Pourquoi utiliser la fonction Rechercher et remplacer? En utilisant Rechercher, vous pouvez chercher un mot dans le document, puis en utilisant remplacer, vous pouvez remplacer ce mot par un autre. Maintenant, allumez l'ordinateur et ouvrez le fichier de Writer en utilisant la méthode que vous avez déjà apprise. Si vous rencontrez encore des difficultés, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte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 qui vous permettra de voir les différents composants de OpenOffice, dans lesquels vous devez cliquer sur OpenOffice Writer et votre document sera ouvert. C'est comme ça, que vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser le menu Insertion. Vous apprendrez Qu'est-ce que le sort manuel? Pourquoi utiliser l'option champ? Que sont les caractères spéciaux? Pourquoi utiliser les hyperliens? Que sont l'entête et le pied de page? Comment insérer des images dans une page de writer? Enfin, vous apprendrez Également à utiliser la barre d'outils de dessin. Tapez maintenant le paragraphe qui s'affiche à l'écran. Commençons maintenant à apprendre toutes ces options de Writer. Pourquoi utiliser le menu Insertion? Le menu Insertion est utilisé pour insérer ou ajouter quelque chose à la page de Writer comme la date, l'heure, l'entête, le pied de page, des images. Il existe également d'autres options que vous apprendrez à utiliser. Qu'est-ce que le sort manuel et pourquoi l'utiliser? En utilisant sort manuel, on peut laisser des espaces entre les pages, les lignes et les colonnes. Sort indique on peut déplacer la page, la ligne ou la colonne à un nouvel endroit à partir de son emplacement d'origine. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser Sort Manuel. Apprenons comment utiliser l'option Sort Manuel dans un document de texte pour faire le sort entre les pages, les lignes, ou les colonnes, amenez le curseur sur le menu Insertion. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Sort manuel. Une boîte des options d'insérer un sort apparaîtra. Il y a trois options renvoi à la ligne, Sort de colonne, Sort de page dans cette boîte. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle option selon votre besoin. Notez que l'option Sorte de page est sélectionnée par défaut. Maintenant, cliquez sur le bouton Croix rouge pour fermer la boîte. Ici, nous n'avons pas encore appliqué de sortes. Alors, il n'y a pas de sorte de page sort de ligne ou sorte de colonne dans ce document. Une fois encore, cliquez sur le menu Insertion, puis cliquez sur le sous-menu Saut manuel Ensuite, cliquez sur l'option Renvoi à la ligne. appuyez sur le bouton « OK ». Voilà, une phrase est sautée à la ligne suivante que montrerai en vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a seulement une page dans le document. C'est affiché sur la barre d'État. Maintenant, pour diviser ce texte en deux pages, ou amener le texte particulier à une autre page, cliquez à nouveau sur Insertion. Puis, cliquez sur l'option Sort manuel et sélectionnez l'option Sort de page. Puis, cliquez sur OK. Voilà, une partie du texte se trouve à la prochaine page. Maintenant, il y a deux pages, comme vous pouvez voir, les numéros de page sur la barque d'état. Vous pouvez arriver à la page précédente en utilisant la barque de défilement vers le haut. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer un sort de page, de ligne ou de colonne d'un writer. Comment et pourquoi utiliser l'option Champ L'option Champ est utilisée pour insérer sur la page de writer des éléments comme la date, l'heure, le numéro de page, le nombre de pages, le sujet, le nom de l'auteur, etc. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment insérer la date, l'heure et les numéros de page. Apprenons comment insérer les options de champ dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur dans le texte où vous voulez les insérer. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option Champ. Une autre boîte s'affichera. D'ici, vous pouvez insérer la date, l'heure, le numéro de page, le nombre de pages, sujet, titre, auteur, etc. Si vous voulez insérer la date, cliquez sur l'option Date et la date actuelle sera insérée dans la page comme montré en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Insertion. Puis, placez le curseur sur l'option Champ et cliquez sur Heure pour afficher l'heure actuelle dans la page. Ensuite, cliquez sur Insertion. Et placez le curseur sur Champ et cliquez sur Numéro de page. Le numéro de la page sera inséré. Ensuite, cliquez à l'option Nombre de pages en utilisant la même méthode. Le nombre total de pages sera inséré. Ensuite, cliquez à nouveau sur Insertion et sélectionnez l'option Auteur du sous-menu Champ. On ne voit aucun nom ici parce que aucun nom d'administrateur a été mentionné pendant l'installation de Writer. Puis, Cliquez à nouveau sur le menu Affichage et cliquez à l'option Nom de champ qui affichera l'information liée au nom de champ. Puis, cliquez sur Affichage et cliquez à nouveau sur l'option Nom de champ. Vous verrez que l'information concernée est supprimée. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer les options de champ dans Writer. Si, lors de l'insertion de la page et de l'heure, on trouve que la date et l'heure apparaissent fixes, il faut alors aller dans le menu Affichage et cliquer sur l'option. Nom de champ. Alors, pourquoi utiliser un hyperlien? En utilisant un hyperlien, vous pouvez afficher les adresses de plusieurs fichiers sur une même page et y accéder en cliquant simplement sur les liens. Pour ouvrir un fichier à l'aide de ce lien, vous devez maintenir la touche CTRL enfoncée. Puis, appuyez sur le bouton rouge de la souris ou du pavé tactile pendant quelques secondes. Si vous avez des difficultés à comprendre, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment créer les liens hyper dans un document de texte. Dans ce document, nous voulons créer un lien de fichier. Déjà enregistré dans l'ordinateur et l'ouvrir en cliquant sur ce lien. Pour le faire, tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur le sous-menu Hyperlien. Une boîte d'hyperlien apparaîtra avec les différentes options. Vous pouvez créer les liens d'Internet, de mails et nouvelles, de documents et de nouveaux documents. Maintenant, cliquez sur l'option Documents. Puis, parcourez le fichier dans la boîte Chemin donc, vous voulez créer le lien. Cliquez sur l'icône de parcourir. Une autre boîte apparaîtra, d'où vous pouvez sélectionner le chemin ou l'emplacement où votre fichier était enregistré. Il démontrera les différents emplacements. Nous cliquons sur « Bureau » comme le fichier dont nous voulons créer le lien se trouve sur « Bureau ». Ensuite, sélectionnez le fichier en y cliquant pour une fois. Nous avons sélectionné Démonstration, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez voir que le nom et le chemin de fichier s'affichent dans la boîte de chemin, puis cliquez sur Appliquer. Vous pouvez voir que le lien du même fichier est créé dans le document. Puis, cliquez sur le bouton fermer. Maintenant, si vous voulez ouvrir ce lien, il faut appuyer sur la touche contrôle et cliquez-y avec le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. Sans appuyer sur la touche contrôle, vous ne pouvez pas ouvrir le lien. Alors, après avoir y cliqué, le fichier concerné s'ouvrira. S'il ne s'ouvre pas immédiatement, son icône se trouve sur la barre des tâches qui met continuellement en évidence, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, cliquez sur la même icône PDF pour l'ouvrir. Voilà, le fichier est ouvert. Alors, c'est comme ça, nous pouvons créer les hyperliens dans Writer. Qu'est-ce qu'un en-tête et comment l'utiliser? L'entête est insérée dans la partie supérieure de la page. Tout ce qu'on tape en utilisant l'option en-tête apparaît en note de la page. L'entête est utilisée pour donner un titre à la page. Si on comprend l'entête à l'aide d'un exemple, l'entête est comme le nom d'un livre ou d'une leçon. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment mettre un en-tête dans un document. Apprenons comment insérer l'entête dans chaque page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, placez le curseur sur l'option En tête. Une boîte apparaîtra avec trois options comme Tout, Standard et HTML. Cliquez sur Standard. Une boîte de saisie apparaîtra en note de la page. Ici, vous pouvez taper le titre la date et n'importe quelle information que vous voulez afficher aux notes de chaque page. Nous avons tapé Computer Shiksha. Maintenant, nous avons inséré la date. Alors, la date est aussi mentionnée dans la page, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer en tête dans un document de texte. Qu'est-ce qu'un pied de page et comment l'utiliser? Le pied de page est inséré au bas de la page. Vous pouvez utiliser le pied de page pour écrire des numéros de page ou ajouter des résumés. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser les pieds de page. Apprenons comment insérer le pied de page dans Writer. Dans cette vidéo, nous allons insérer l'heure, le nombre de pages et le numéro de page. Alors, pour le faire, tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Puis, amenez le curseur sur l'option Pied de page. Une petite boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option Standard. Voilà, une boîte de saisie apparaîtra. Alors, pour insérer L'heure dans cette boîte. Cliquez sur le menu Insertion, puis placez le pointeur sur le sous-menu Champ et cliquez sur l'option Heure. L'heure actuelle sera affichée, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis cliquez à nouveau sur Insertion et cliquez sur l'option Nombre de pages. Du sous-menu Champ. Le nombre de pages sera affiché. Puis, cliquez sur l'option Numéro de page dans la même manière et le numéro de page s'affichera. Maintenant, vous pouvez voir que L'information que nous avons mentionnée s'affiche dans chaque page au pied de page. Si vous voyez le page 1, il y a aussi le même pied de page. Alors, c'est appliqué à toutes les pages de Writer. Dans ce document, nous avons les deux, l'entête et le pied de page, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer le pied de page dans un document de texte. Alors, comment et pourquoi insérer les images dans un document de Writer? Si vous voulez insérer une image dans une page de Writer, vous pouvez utiliser l'option « Images » dans le menu insertion. Cette vidéo vous montre comment insérer une image. Apprenons comment insérer les images dans Writer. Nous voulons insérer une image dans cette page. Pour le faire, cliquez sur le menu « Insertion ». Une boîte apparaîtra. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu « Image, Puis, cliquez sur l'option « À partir d'un fichier ». Une autre boîte apparaîtra. Puis, vous pouvez sélectionner l'emplacement d'où vous voulez importer l'image dans le document. Ensuite, cliquez sur « Images ». Puis, cliquez sur le dossier « Échantillon d'images ». Ensuite, cliquez une fois sur n'importe quelle image que vous voulez insérer. Vous verrez que le nom d'image s'apparaît sur le rubrique « Nom du fichier ». Puis, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Voilà! L'image que nous avons sélectionnée est insérée dans nos pages. Maintenant, vous pouvez modifier cette image. Vous pouvez réduire sa taille, comme montré en vidéo. Vous pouvez aussi le déplacer, le recadrer, augmenter sa taille, etc. Voilà, c'est comme ça. Nous pouvons insérer une image dans un document de texte. Voyons maintenant ce qu'est la barre d'outils de dessin. On peut dessiner à l'aide d'outils de dessin comme le cercle, le rectangle, l'étoile qui se trouve dans la barre d'outils de dessin. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à dessiner à l'aide de la barre d'outils de dessin. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser la barque de dessin dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur dans la page où vous voulez dessiner n'importe quelle forme ou utilisez les différentes options de barque de dessin. Vous pouvez voir que la barque de dessin a différentes formes à dessiner comme ellipse, rectangle, Etc. Cliquez sur la forme rectangle pour la dessiner dans la page. Puis, placez le curseur sur la page et faites-le glisser pour former un rectangle. Vous pouvez voir le rectangle avec un contour. Vous verrez que une barre de propriétés s'affiche au-dessus de la barre d'outils standard. Ici, vous pouvez modifier la forme que vous avez dessinée. Cliquez sur la barre déroulante de style de ligne et sélectionnez le style -variable, comme montré en vidéo. Le style de contour se change. Ensuite, vous pouvez modifier l'épaisseur de la ligne dans la boîte Largeur de ligne. Vous pouvez garder la largeur de ligne selon votre choix. Ensuite, changez la couleur de ligne. Cliquez sur la barre déroulante de couleur de ligne et sélectionnez la couleur orange parmi les différentes couleurs comme montré en, en vidéo. Voilà, la couleur de contour est changée. Ensuite, changez le style et la couleur de remplissage. Cliquez sur la barre déroulante de style de remplissage et sélectionnez l'option couleur. Vous avez quatre options de choisissez. Puis, sélectionnez la couleur de remplissage comme rose, parmi les différentes couleurs. Voilà, nous avons fait un rectangle de couleur rose. Alors, vous pouvez modifier votre dessin en utilisant cette barre de propriétés. Si vous voyez à côté droit du document, une autre boîte de propriétés du même dessin s'affiche à partir duquel vous pouvez également modifier les paramètres de votre dessin. Maintenant, changez le style de remplissage comme dégradé. Puis, sélectionnez la couleur selon votre choix. Voilà! Le style de remplissage est changé en dégradé comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la barre de dessin dans Writer. Maintenant, le cours est terminé. Enregistrez votre fichier à n'importe quel emplacement sur votre ordinateur et déteignez correctement votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris ce qu'est le sort manuel, comment et pourquoi utiliser l'option champ, que sont les caractères spéciaux, pourquoi utiliser un hyperlien, que sont l'entête et le pied de page, et enfin, comment insérer une image et utiliser de la barre d'outils de dessin. Bonne journée et à bientôt!